Oui, allô, Toto. Oui, je suis placé. Hein? je suis dans l'avant. Oui, tu vois, dans la première fois. Oui, à gauche. Deuxième maison. Ok, ok, ok. L'avant à gauche. Deuxième maison. Ok, merci, merci. Ça va bien, ça va bien. Okay. ok donc, Oui. C'est la télé ça non Oui c'est la télé. Je regardais la télé tout à l'heure mais il y a coupure. Quelle oh, malchance. Ou je vais attendre un peu. Tu vas attendre un peu. Il mmh. n'y a pas de souci. On va attendre un peu. Vraiment espère ça a déjà appris sur le prix. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Mmh. grand frère. Oui. Oh. Je vais partir. C'est quoi, tu veux partir? Oui, je vais prendre ça comme ça. Attends, un peu ça va venir maintenant. On ah, vous voit, je n'ai pas trop peur. Mmh. Je vais prendre ça comme ça seulement. Ah, tu vas prendre oui, ça pense à comme ça Oui, je vais prendre ça comme ça. T'en rien. Oui. oui. J'ai confiance en vous. Ah, vous voyez, pas peur avec tout ce que vous avez ici. Même la location, même là. Oui, je oui. ça. Okay. Merci, mon frère. Je vous laisse. Oui, non? Tu ne te comprends pas, quoi. Comment tu fais, hein? Regarde-moi celui-là. Courant d'y Courant d'y Comment toi, tu ne peux pas attendre l'édifice avant de faire du pas? Tu vas te gifler le. Regarde-moi ce qu'il raconte. J'ai fait plus de c'est où? Dans la maison, la maison qui est là. Quelle maison? Regarde-moi celui-là. À la maison, tu fais le job à là De payer, de prendre tes téléphone. Tu regardes. Tu viens devant moi et montre-moi la maison. Regarde-moi celui-là. Ça veut dire quoi, c'est des petites bêtises là. On hein? te de l'argent, tu vas prendre un tu, truc tu tu, tu tu, tu gâté. Tu ne peux pas attendre, patienter. Des si vous regardez même là où il vit, vous allez comprendre qu'il est là. Les plus zestos là, ce n'est pas les plus lucieux. Mais c'est où oh, Tu vas c'est là C'est là où Je prends là-dessus. C'est quoi Tu cliques tu bois comme ça C'est où Ça ici Non, c'est le monsieur même. Ah, c'est où Bonjour monsieur. Non, attends. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est vous qui aviez vendu cette télévision à mon frère. Oui, oui, moi. Ok, il n'y a pas de problème. Il est revenu avec la télé et puis par il que vous avez dit que ça marchait bien. Oui, la télé marchait bien. Mais non, il n'y a pas souci. Ça ne marche pas, on a tout fait. Comment mais ça m'a fait tomber ça Non, non, mais regardez, mais ça marchait bien. Oh, monsieur, euh... ça c'est pas Non, Il n'y a pas de problème. Comment ça marchait Ah, ben. Est-ce que tu a venu vous... ça, ça marchait Non, non, non, non, non tu, tu m'as dit qu'il n'y a à... pas le coureur. Que que tu ah, non, monsieur, ça, non? on connaît ça. C'est D'ailleurs, je ne te connais pas. Donc, je sais pas faire avec toi. C'est ah, hein. ah, comme ça Parce il faut une Non mais pas. peut-être tu as fait tomber la télé Comment je fait tomber la télé Je veux te prendre la télé, moi ce Moi je suis, je suis pas quoi le mieux Moi je t'ai vendu, tu sais, ma chèque il a remis ça Non, non, elle a le coupé, vous pas le courant ma Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Je te dis non Mais ne me, me parle même pas Excusez, il n'y a pas de problème. excusez, pardon. regardez là, là Oui, c'est bon. Hein? Non, Non, Laissez-moi non la même Oh, pardon. Hein frère, je vais appeler la police. Non, non, non, non. Je vais vous appeler la police non, non. maintenant. Non, c'est bon. Non, faut la. c'est quelle histoire ça là. vas-y. Quand télé Vous savez Quand Vous prenez une télé à 55 quand à 50 à Vous croyez que ça va marcher qui est bête? Oh, mais y a un qui est pour. Oh là! Reste tranquille, oui, mais ça Je suis ça. bête, même non. si c'est, même si c'est un million là. La télé va a couper 55 millions. Oui. Même si c'est 1 million, moi je vais te dépenser sur ça. Je te jure. Mais lui, il se croit malin, Il a fait son job là. Reste tranquille. Allons seulement. Mais le suis On ira. D'abord. Tu connais le dépanneur, qui est là, va le voir, dis-le que c'est Maki qui t'a envoyé. Tu as compris Allez, tout de suite là, tu vas entendre un son. Allons-y. Il est fort, laisse ça. DJ Wela. Non, tu vas croire. Bonjour, madame. C'est le plan que dit 4,6. C'est la vidéo. MCL 4000. Oui, MCL 4000 donnez moi le numéro 96 46 oui. 21 22 96 ah. 46 22 22, 22, 22. C'est pas qu'on fait appel le lycée. Tu sais. C'est bon. Oui, c'est bon. donnez moi la Monsieur, c'est quoi ça là Vous n'avez pas la monnaie. Parce que vous êtes autour de me dire Je veux prendre la monnaie. Je... Vous êtes sérieux là Je vous ai remis 5 Je vous ai envoyé le crédit. Mmh. Et donc vous avez remis l'argent. Ah, vous voulez jouer avec moi Mais ça ne va pas se vous. Vous avez un problème. Vous, vous, me remettez, vous me remettez un faux billet. Comment oh, faux billet Donnez-moi mon argent. Gardez-moi mon argent. Gardez gardez Donnez-moi les 4 000. Non, c'est faux billet. Non, non, mais... C'est pas faux billet. Venez, c'est faux billet. Venez, c'est violon. Ah, monsieur, c'est même pour être battu là-bas. Je veux dire, je veux dire, Il m'a remis un faux billet. Il a acheté une t4000 chez moi. Non, mais c'est pas un faux billet. Tu vas vous. Non, il faut le laisser. Mon inspecteur, c'est vérifié. C'est un faux billet. Madame, madame, laissez-le. Monsieur, monsieur, Madame, laissez la bille. Non, mais c'est pas faux billet. Ce n'est pas un faux billet. Viens te souffler. Vous allez parler Ça reste encore. Ah, monsieur. Ah tu vois ça, ça Ça il dit quoi Venez, Venez, venez. Madame hey, Madame tu hey, ma veux non. non, mais calme, Non, Non, Non, Non, mais soit, bah, de, je mais quelle mais Non, Non, Non, Non, Non, mais mais Non, Non, je pas vu télé. Va moi, je vais parler maintenant je la lui, la tu vois, la vous avec elle Je vous jure, il n'y a plus de la place Prenez le chef vais le baptiser Non, Je vais le cinéma avec lui Non Je le garde. Non, pas Ok je vais pas Il bien là-bas C'est ça le C'est là Les vins sont Chef C'est quoi C'est quoi lui C'est quoi Tu c'est quoi Non Tu vas pas le Donc c'est le quoi C'est quoi Donc c'est à vous utilisez l'es mis de dans la vie, c'est ça Quel télé Ouais, Et, bah, euh, attends, le, là, non, mais... le convoi arrive derrière non non non, non, non, non, non, je vous en prie Mais, mais, mais mes autorités C'est vous qui m'avez remis, remis des faux billets, non Non, c'est un plan Vous m'avez remis des faux billets Je vous en prie, autorités. Au fait, il a, il a fait une publication Le soir disant qu'il lui a vendu une télévision Oui, c'est ma télé, non Nous, on était dans le besoin Et j'ai remis les choix mon frère De le rencontrer Vous m'avez remis faux billets C'est une boutique qui, là Non, au fait, on a payé la télé chez lui Vous savez, comme ça se fait et bizarrement, la télé avait un petit souci. Mais on a été voir un dépanneur. Ça marche, c'est ça, on regardait comme ça dans la jambe. la télé est là. C'est ça, on regarde. Donc, la télé a finalement marché. Ah, donc ça marche. Ça marche, c'est ça, on regarde. Aidez-moi, je vais occuper ma télé. Je vais occuper ma télé. Mais vous m'avez remis vos pieds. Comment est-ce que vous remis Je vous en prie. Je n'ai pas remis de faux billets, on a remis les sous, on a pris notre... c'est Mais faux pas a remis les sous, non c'est un type, c'est c'est un faux type. Mais je vais me réoccuper ma télé. Ah. Ah. Ah. Ah. Quelle ah. Je de ma de de de télé Je prends ma télé. Non, je la Je ma télé. Allez, aidez-moi, je télé. Je prendre ma télé. Je prendre ma télé. Je ma télé.